Et bonjour les amis, c'est Spice Doc et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Harry Houdini. Mais je me dois de vous dire qu'Harry Houdini n'est pas Harry Houdini. Et oui, même moi je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo. C'est un drame, je le sais, c'est mon cauchemar de tous les jours toutes bien que vous vous demandez pourquoi. À 4 ans, Houdini émigre de la Hongrie au Wisconsin. en prononçait très, très, très, très, très, très, très... Tu vas te dépêcher là, quoi J'ai pas tout mon temps là. Je dois ne pas manger mes légumes. Ok, ok, pas la peine de m'agresser. En prononçait très mal son nom. Mais je dois vous dévoiler son vrai nom. Henri Houdini et... Et hey, Rich West. Oh là là, oh là là, imaginez un peu le spectacle de magie de Rich West. Bien bonjour, je suis Erich West. Je vais vous faire le spectacle de magie de la mort. Y a-t-il un volontaire pour mon premier tour Ok. Elles sont où les clés de la salle déjà Ah mais non, je suis Harry Houdini. Little Erich West. Je suis enfermé. Mais alors, d'où vient le Houdini Ça vient de son idole Ça vient de Jean-Eugène Robert Houdin De la Jean-Claudette De la Castille De la pizza que j'ai mangé à midi Bon, j'avoue, j'ai un tout petit peu innové dans son nom. Mais c'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est que Houdini lui-même le critiquera pour vol de tour de magie. Déjà qu'il apprenne à voler. Et on peut parler de vol de tout de magie. Bien sûr, Houdini est très connu pour ses capacités à s'évader. Même ligoté dans une boîte qui est ligotée dans une cave de piscine, ligoté dans une maison qui est elle-même ligotée par... Il peut s'échapper Il défiait même la police Un ah, moment si j'y peux Je sais faire autre chose que de pas manger mon légume Oh mais c'est pas vrai ce hashtag qui le bête. Tu es un hippopotame C'est toi l'espèce d'hippopotame Allez vas-y et je parle pas avec toi Au revoir Oh ce hashtag il va nous faire des crises sur toutes les vidéos Et si on y pense bien c'est sûr que si Harry Houdini était dans la seconde guerre mondiale, elle serait terminée en même pas deux secondes. Non, mes prisonniers l'arrêtent beaucoup. Je veux aller manger mon pudding. Il est parti. Voilà, alors, pour vous évader, vous allez faire... Ah ben, vous croyez vraiment que je vais vous divulguer le secret que je ne connais pas euh, Je connais... Je peux vous assurer que je ne le connais pas. Euh... <truits> a prouvé sa gentillesse. Son appartenance pour les gentils de la vie. Bon, j'en fais un peu trop, mais c'est vrai. Même s'il a déjà été arrêté par la police. C'est vrai que je me contredis un peu, mais vous allez comprendre. Il a été arrêté par la police à Boston. On sait très bien qu'il n'avait aucun problème. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il savait comment s'évader. Il a déjà réussi à sortir d'un cercueil en acier et il ne réussirait pas de sortir de la prison de Boston, ce qu'il a fait et qu'il a attendu que les policiers le ramènent tranquille ou bilou. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que les policiers le ramènent tranquille ou bilou. <rire> tranquille ou bilou au poste de police. Et Il leur a montré comment enlever les menottes. Moi quoi elle a son secret Je mangerai mon légume pour le connaître. Oui oui h on sait très bien que tu détestes ces légumes oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin J'espère que vous aurez appris un peu plus sur Harry ah oui, Houdini Et Je vous dis au revoir Pour une toute nouvelle vidéo Il est parti je, je dois leur parler Je dois parler à ses abonnés C'est moi le vrai Spice Docado, c'est moi, le vrai détenteur de cette chaîne YouTube. Ne lui dites rien. Au revoir. Et à la prochaine.